Bonjour, on va regarder euh, un programme qui permet de compter de 10 jusqu'à 0. On va le faire fonctionner. Voilà, pour être sûr que c'est OK, voilà, ça va de 10 à 0. Et euh, donc nous, ce qui nous intéresse, on va essayer de regarder avec le débuggeur, donc euh, de online .com, comment, euh, quel est le déroulement, quelles sont les instructions euh, qui sont exécutées euh, dans ce programme-là. Nous, ce qui nous intéresse, on va regarder mettre un premier point d'arrêt au niveau du printf pour dire, voilà, quand ça s'exécute, ça s'arrête ici et après on va regarder peu à peu euh, comment ça fonctionne, euh, cette instruction-là. On lance le debugger. Voilà. Donc, dans notre debugger, donc, on fait un run. Voilà, c'est parti. Il s'arrête. Donc, euh, ça fait ces instructions-là et ça s'arrête ici. Donc, on fait que de parler d'une variable qui s'appelle CPT pour, euh, pour compteur. Donc, on va afficher la valeur de cpt tout au long de notre programme. Donc Actuellement il vaut 10, si on fait un next, qu'est-ce qui se passe euh, donc, le, le, La future instruction ce sera celle-là, 10 a été affiché. Si on fait un next, qu'est-ce qui se passe cpt vaut 9 maintenant, on vient d'exécuter euh, cette instruction-là, donc on a ôté 1 à cpt. Et la prochaine instruction, ce sera CPT est-il supérieur ou égal à 0 On va suivre également cette instruction, la valeur de, de cette expression. Est-ce que CPT est supérieur ou égal à 0 Entrée. Donc là, actuellement, il nous dit que ça vaut 1. Donc, est-ce que ce test-là cette, cette expression-là vaut 1 Donc, normalement, que ça c'est vrai, donc on devrait réexécuter à nouveau le printf et le, et le cpt. Donc on fait next pour voir ce que ça donne et donc on va faire à nouveau un printf. Actuellement ma première, mon, ma première expression cpt vaut 9, ma deuxième expression vaut 1. Donc on est dans la boucle, c'est normal. Donc on va regarder ce qui se passe un peu plus loin, next. Voilà, ça vient d'être affiché et euh, on nous remet donc les, la valeur des deux expressions. Donc, euh, bon, cpt, bah, on, va, on va continuer. Alors, plutôt que de faire des next, on va faire des continue. On peut faire peu à peu. Donc, euh, hop, ça s'arrête à printf. Donc, on refait un continue. Donc, ça nous affiche 8. Et après, ça s'arrête à nouveau euh, au niveau du printf. Donc là, ça va boucler un certain nombre de fois, hein, jusqu'à jusqu ce test-là, que ce test-là devienne, euh, devienne faux. D'accord Donc on y va, on continue. CPT vaut 6, CPT vaut 5, CPT vaut 4, CPT vaut 3, il vaut 2, il vaut 1. Donc là on va y aller peu à peu. Donc on vient d'afficher 2. Euh, ensuite, la prochaine instruction exécutée c'est celle-là. Donc on va faire Next, pour voir ce qui se passe. Donc on affiche 1, CPT vaut 1. On va faire, on va décrémenter, donc next. On se retrouve avec cpt qui vaut 0. Est-ce que cpt est supérieur ou égal à 0 C'est vrai. Donc notre while, normalement, on va encore rentrer dedans. Donc on vérifie ça en faisant un next. Voilà, donc on, on rentre à nouveau dans le, dans le while. On va afficher la valeur de cpt, donc on va afficher 0. Donc ça nous affiche 0. On va enlever 1 euh, à cpt une nouvelle fois, next. Donc, CPT vaut moins 1 maintenant. Et la boucle est finie. Donc, on remonte ici pour refaire euh, le test. Et on va... est-ce que CPT est supérieur ou égal à 0 ben Maintenant, ça vaut 0, ce qui veut dire euh, faux. Donc, normalement, euh, à la fin de ce, ce test-là, on va aller à la fin de la boucle et on va continuer notre programme ici. Donc, on va faire next pour voir ce qui se passe. Et donc, on est bien passé à l'instruction return. Donc, on est sorti de la boucle. On a bouclé, bouclé, bouclé. À partir du moment où cette expression est devenue fausse, la, la boucle se termine et euh, on continue l'exécution du programme. Donc ici, on a un return 0 et ça va être la fin de notre programme. Donc là, voilà, on peut faire un continue. Ouais, mais après tout, là, je suis en train de taper n'importe quoi. Je clique sur le bouton, ça ira plus vite. Et donc le programme se termine normalement. Donc grâce avec le debugger, donc on a pu euh, euh, en pas à pas voir les instructions qui sont euh, exécutées, bien comprendre que quand on exécute euh, un while, bah, quand on arrive en fin du while, on remonte au début du while pour tester à nouveau l'expression. Et si cette expression demeure vraie, on refait les instructions qui sont contenues euh, à l'intérieur de cette boucle. Donc, On va arrêter ici, donc je vous remercie pour votre attention, euh, et puis euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.